Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce support pot, porte peau qui sert pour le four, un, ça, ça sert dans la cuisine, Alors, il, est est un, il est doublé, voilà, regardez, mais c'est un seul morceau, pas deux morceaux, donc il n'y a pas de couture. Il y a une seule couture à faire, c'est celle du milieu. Donc, euh, comment on va faire ces, ces porte-peaux On aura besoin de fil, de, de la laine, n'importe quel fil vous avez à la maison, d'un crochet, une paire de ciseaux et d'une aiguille. C'est tout. On commence tout de suite. On commence par faire nos mailles chaînettes. Donc, on fait le nœud. Et on commence... Je vais faire 30 mailles chaînettes, donc euh, voilà, j'ai fait mes mailles chaînettes. Qu'est-ce que je vais faire ensuite Je vais aller, je vais sauter la première maille, je vais aller dans la deuxième, j'ai mon crochet et je fais une maille serrée. Il va être travaillé en maille serrée. Ce... tout notre travail va être fait en maille serrée Donc je fais des mailles serrées tout le rang, on se retrouve. Voilà, j'arrive à la fin de mon rond, et qu'est-ce qu'on va faire ensuite On tourne le travail, pas comme ça, mais on va travailler la maille chaînette de l'autre côté. Vous avez on, on avait travaillé comme ça. Maintenant, on va travailler sur ce côté-là. Donc, je, fais, je tourne mon travail comme ça, et sans trop de complications, je m'introduis dans la première maille, ici. Ici. Et je fais une, une, une maille serrée. Dans le dans le bras qui reste des de mailles chaînettes, je, je vais faire des mailles serrées. On travaille Maille serrées jusqu'à la fin du rond. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond. Le deuxième rang, qu'est-ce qu'on va faire Vous voyez la première maille, on va s'introduire ici et faire... On va travailler maintenant les mailles serrées mais sur le brin arrière. Donc je prends ce brin-là, j'introduis le crochet, je fais une maille serrée. C'est mon premier... Pardon, j'avais pas dit ce... Ce marqueur, donc vous avez besoin d'un marqueur, si vous voulez, hein, si vous voulez pas, vous, vous n'avez pas besoin de marquer, parce qu'on va travailler en rang. Donc, vous, vous voyez la maille, il y a, deux, il y a deux, deux brins, donc on travaille sur le brin arrière. Et je fais ma maille serrée toujours sur le brin arrière. Je vais continuer à travailler comme ça, sur le brin arrière des mailles serrées. On continue comme ça, on va travailler comme ça et puis continuer de ce côté, comme ça on va travailler en rond. J'arrive à la fin de ce rond et je suis en train de tourner maintenant, Continuez continue toujours sur le bras arrière à faire des mailles serrées. Vous voyez ça se plie un peu d'ici, c'est pas grave, c'est comme ça parce qu'il n'y a pas d'augmentation. Voilà. J'arrive à la fin du rond, donc voilà ma première, la première maille que j'avais travaillée, donc je vais enlever le marqueur je vais y aller de deux donc il y a les deux brins je vais travailler sur le brin arrière et faire ma maille serrée et puis remettre le marqueur et je continue donc euh continuer à travailler en mailles serrées donc vous continuez à travailler en tournant en tournant en tournant jusqu'à avoir quand vous, votre travail vous, il se rapproche comme ça vous verrez quand je vous montrerai sur la vidéo je continue mon travail en, en faisant les mailles serrées en, en tournant et en faisant mes mailles serrées voilà la forme que j'obtiens je, je peux faire comme ça et travailler jusqu'à la, la, la, la taille que je veux et après et coudre ou bien pour obtenir cette forme la forme qu'on a, qu a vu cette forme là donc notre travail il est, il est comme ça donc on fait comme ça et on vous continuez à travailler vous continuez à travailler jusqu'à ce que les, les, les deux côtés vont se joindre vont se rapprocher et là à ce moment on, on arrête et on fait les coutures donc on continue comme on a dit au début, voilà j'arrive au dernier point, je fais ma dernière maille et j'arrive à mon point de départ. Et déjà, ma manique elle se ferme, elle, se, elle est fermée donc je peux arrêter. Mais voilà, moi je vais finir le rang ici pour commencer les coutures et faire un petit, un petit nœud pour pouvoir accrocher la maille. Voilà, donc je fin, je vais finir ce rond. On va finir ce rond, aller vers la pointe. toujours on peut toujours la fermer sans problème hein? voilà donc je vais aller jusqu'ici jusqu'ici jusqu'à la pointe Et okay, j'arrive de point à faire voilà et j'arrive ici là qu'est-ce que je vais faire je fais la maille serrée et ensuite je vais faire une dizaine de mailles chaînettes et je vais aller dans le point à côté et l'accrocher par une maille coulée D'accord Voilà, on aura de quoi l'accrocher. Et je laisse. Vous pouvez la coudre avec du crochet en faisant comme ça et aller d'un point à l'autre. Par exemple, en, en faisant comme ça, pardon, en faisant comme ça, on peut faire comme ça. Différentes façons de coudre. Euh, le premier point avec le premier point ici, Pardon. et je fais comme ça, on peut faire des mailles coulées, juste comme ça, des mailles coulées, aller à la deuxième, faire comme ça, et la, et la coudre avec des mailles coulées. vous pouvez aller d'une maille à l'autre pour prendre les brins qu'on n'a pas utilisés, donc faire des mailles coulées tout le long de votre manique jusqu'à la fin et vous allez obtenir comme ça Donc, ou bien vous pouvez utiliser une aiguille et coudre tout simplement je prends ce brin là et le brin c'est le, le bras celui là de l'autre l'autre côté donc de chaque maille qui sont l'une face à l'autre donc je prends ces deux mailles sur mon crochet je fais un jeté je tire et je, je fais sortir donc je fais comme ça comme ça encore une fois voilà et je sors et voilà ce que vous allez obtenir vous aurez terminé donc on va finir notre jusqu'à jusqu'à la pointe et on se retrouve voilà j'ai fini la couture elle est terminée donc voilà j'ai ma petite manique ne pas hésiter à en faire plusieurs comme j'en fais chaque fois que j'ai des restes de linge je les utilise pour faire des maniques comme ça ça sert toujours dans la cuisine. Voilà, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo. Inch'Allah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un like et un commentaire me fera un grand plaisir. Merci, au revoir, à la prochaine.